Je vous invite à la prière Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit Père Céleste, Dieu miséricordieux, nous te sommes très reconnaissants ce soir parce que toi, tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Si nous nous sommes réveillés ce matin, c'est parce que tu l'as voulu. Et parce que nous sommes tes enfants, nous déposons le tout entre tes mains. Sois loué et glorifié parce que tu contrôles tout. Nous savons que tu as conçu un avenir meilleur pour nous. Nous savons que tu nous prépares pour pouvoir entrer dans ton royaume. Mais alors, nous sommes encore sur cette terre. Où l'ange du malin est en train de nous déranger. Père, purifie-nous et sanctifie-nous. Permets que nous soyons en mesure de recevoir ce qui vient de toi. Nous prions pour nos bien-aimés qui se sont rassemblés. Ceux qui sont au loin et ceux qui sont auprès. Ceux qui sont malades et ceux qui sont endeuillés. Ceux qui sont dans des situations multiples que toi tu connais et nous, nous ne connaissons pas. Père, allonge ta main au loin et au près. Et maintenant Père, il est temps que tu puisses nous nourrir. Ta Parle-nous maintenant comme un père parle à ses enfants. Que nous soyons en mesure de retenir ce qui vient de toi. Chasse tout autre esprit dérangeur. entoure nous seul de ton Saint-Esprit pour qu'il puisse nous diriger. Zingabiso, Père, nous songeons nos bien-aimés de l'au-delà. Tata to Permets qu'eux aussi viennent se nourrir avec nous. Mais sans cela, on peut être bango payé -ba à bongo bayé longon biso. Nous sollicitons l'union en prière avec notre apôtre de district et notre apôtre patriarche. Fais que l'unité de l'apostolat puisse se prévaloir ici, Père. et Awa. Et que le soutien en prière de tes serviteurs te soit agréable. Père commence avec nous et termine avec nous. Tata Plus que nos prières, Père. Nous. nous te prions au nom de notre Sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Bien chers frères et sœurs, chers invités. Partout où vous où vous, vous retrouvez en ce moment. Je vous transmets les salutations de notre apôtre du district. Il nous aime bien et il continue à prier pour nous. Pour ce service divin, nous avons une parole tirée du premier épître de l'apôtre Paul au Corinthien. Nous allons lire le premier vers, chapitre et le 26e verset jusqu'au 27e. na chapitre le chapitre Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Bandeko Bondi ma ete katinabino, bae bon, biangama, batuya boanya mingi nanzoto, basalite, ata bae, baton danguya, to, batuya, bozui. jusque là, bien aimé, prennons place et la chorale peut chanter. Bozu et Sika, bongo baeembianzembo, baeemba. Chers frères et sœurs chers invités, c'est toujours bien de nous rassembler dans la maison de Dieu. Car pour nous, enfants de Dieu, il n'y a pas un autre endroit qui peut remplacer le service divin. Car c'est ici que notre Père Céleste vient nous servir, il vient nous nourrir. Ce qui est mauvais, c'est que nous risquerions parfois, comme c'est un service divin en ligne, et que nous risquerions de prendre cela comme de la routine. Cependant, c'est un moyen propice que notre Père Céleste a permis pour les conditions que nous sommes en train de vivre maintenant. Je vous en prie, bien-aimés, de pouvoir revaloriser ce moment. La parole de ce soir est assez compliquée, mais claire. Il s'agit de l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. L'apôtre est en train de, de, de réclamer, il est en train de réagir. Parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord de ce que les gens pensaient. Quant à ce qui concerne la proclamation de l'évangile D'un côté il y avait les grecs Pour eux, pour proclamer l'évangile il faut que les gens soient instruits Et aussi pour les grecs le message du sacrifice de notre Seigneur Pour eux, paraissait comme un message banal D'autre part, il y avait le juif. Pour le juif, en tout cas, il fallait prouver que Christ était le Messie envoyé. C'est alors que l'apôtre Paul dira. Ce qui est important, c'est d'être appelé, d'être élu par Dieu. On n'a pas besoin d'être très instruit. On n'a pas besoin d'avoir même des honneurs terrestres. Mais ce qui est plus important, c'est la vocation. Dieu appelle celui qu'il veut et quand il veut. C'est pour cela que l'apôtre s'est adressé maintenant à l'église de Corinthe. Il dit à l'église, regardez, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages sur le plan charnel. Même pas des hommes très puissants. Même pas des hommes nobles. Comprenez que vous êtes une communauté à part entière. Mais vous vivez d'une autre manière. C'est bien que vous puissiez demeurer simple. Mais on ne dit pas que vous devez rester pauvre et non instruit. Mais seulement ni l'instruction, ni les richesses, ni les honneurs ne peuvent pas remplacer l'appel de notre Dieu. Alors d'autres personnes disaient, mais écoutez, la, la, la prédication est trop simple. D'ailleurs, il fallait beaucoup de miracles pour que les gens viennent. Mais pour l'apôtre Paul, le miracle ne vient pas avant la foi. Ce qui est important c'est d'avoir d'abord la foi. Ce n'est que celui qui a la foi qui peut voir le véritable miracle. Bien aimé, il y a un grand miracle qui nous attend. Le Seigneur revient bientôt. Nous allons vivre la résurrection de mort Nous allons vivre la transmutation de ceux qui ne seront pas encore morts Vous savez bien aimé. parfois quand quelqu'un est malade, il pense que Dieu l'a oublié Mais l'apôtre Paul dont nous parlons était malade il avait une écharde dans son corps. Mais il a dû prier au Père Céleste pendant trois fois de lui enlever cette écharde. Cependant, c'est l'esprit du malin qui avait permis qu'il soit... Dans la mesure de ne plus prêcher, qu'il tombe malade. Savez-vous ce que Dieu a fait pour l'apôtre Paul Il n'a pas exaucé sa prière. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Il a dit, il a dit, c'est dans la souffrance que ma force se manifeste. monana. Bien chers frères et sœurs, chers invités, si nous sommes appelés par notre Dieu, ce n'est pas parce que nous avons ceci ou cela. Ce n'est pas parce que nous sommes tel ou tel. C'est tout simplement parce que nous sommes couverts de sa grâce. C'est par grâce que nous sommes élus. Il faut donc que nous soyons conscients de notre élection divine. Accepte, il est conscient qu'il est enfant de Dieu. Alors Dieu va pouvoir l'utiliser. C'est pour cela que Dieu t'a appelé Dieu m'a appelé. Bien aimé, il nous arrive qu'on appelle un enfant et cet enfant ne répond pas. Imaginez-vous combien de fois les parents sont dessus. Mais il y a aussi un enfant qu'on appelle, il répond maman, il répond papa. Et cela réjouit les parents. Il arrive même que le papa ou la maman dise, j'ai même oublié pourquoi je t'ai appelé. Et finalement il dit, ah voilà, va prendre telle chose, prends-en deux, trois, quatre fois. Sima ni abengela kiyé. Savoir appeler, répondre à l'appel du Seigneur, c'est très important. Vous savez bien-aimé Samuel, le fils de Anne Il avait été confié au prophète Élie. Mais l'Éternel Dieu est venu, est venu appeler Samuel. Mais Samuel ne savait pas comment répondre. Et chaque fois qu'on l'a appelé, plus de trois fois, il a, il, a, il a répondu, il a répondu, mais voici. Il n'a pas pu dissocier que c'est Dieu qui l'a appelé. Il est allé chaque fois répondre à un homme qui est Élie. Mais Elia a pu orienter Samuel. Il lui a dit écoute Samuel. C'est Dieu qui t'appelle. Cette fois-ci s'il t'appelait. Ne dis pas me voici. Dire, Seigneur parle, ton serviteur écoute. Bien chers frères, bien chères cher cher sœurs, chers invités Est-ce que vous êtes conscient que c'est Dieu qui vous a appelé Vous qui êtes dans la chorale Vous qui êtes moniteur de l'école du dimanche, monitrice Vous qui êtes encadreur de la jeunesse Est-ce que vous savez que vous avez un don particulier pour lequel Dieu vous a appelé vous c'est ça votre vocation Alors il faut savoir répondre Alors, Répondre à Dieu c'est se mettre en action Faire évaluer les dons et talents qu'il a placés en vous Alors chers frères et sœurs, tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que Dieu l'a voulu c'est pour cela bien aimé que nous devrions être en mesure de revaloriser nos dons et talents. Vous savez, quand on parle de la foi... Qu'est-ce qui est arrivé à notre Seigneur? À un certain moment, il semblait avoir échoué dans sa mission. Hein? Parce que du coup, les disciples l'ont quitté. Et du coup, il est arrêté et mis à mort. Là, c'était une grande déception, bien-aimé. Comment peut-on arrêter le Fils de Dieu de la sorte et l'humilier? Alors là, il fallait maintenant... Que la foi seule puisse agir. Et Dieu a aidé finalement que le Seigneur soit ressuscité. Mais même s'il est ressuscité. Qui peut croire à tous ces événements, tous ces miracles? S'il n'a pas la foi. D'abord la foi et le miracle après. C'est pour cela, bien chers frères et sœurs, que nous devons tout faire pour accepter ce que Dieu demande, ce qu'il fait maintenant. Et mettre tout cela en ligne de notre préparation pour le salut. Parce qu'une nouvelle créature doit être préparée en nous. Le Saint-Esprit est en train de créer une nouvelle existence. Par la parole de Dieu, nous devions nous parfaire. Alors, si nous gardons notre foi, nous allons vivre le miracle de la résurrection. Encore une fois, bien-aimés, songez à votre vocation. Regardez, regardez l'appel de Jérémie. Il était un enfant, il ne savait pas parler. Mais il a été envoyé, Dieu lui a dit, je te connaissais déjà dans le ventre de ta mère. Il a répondu et il a agi. Regardez l'appel d'Abraham. Lui aussi ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Il avait été demandé même de quitter son père et mère, de quitter son peuple, d'aller ailleurs. Et qui n'est pas Zambé. Et Dieu l'avait mis en confiance. Zambé a Tout simplement parce qu'il a, il a reconnu Dieu en son appel. Regardez même Moïse, il avait été appelé pour sauver le, le, le peuple juif de, de l'Egypte. Malgré qu'il avait résisté plusieurs fois. Il a, il a pu répondre finalement. Alors ce qui est important ce n'est pas notre situation sociale. Ce qui est important ce n'est pas notre instruction naturelle. Ce n'est pas par notre puissance terrestre, mais ce qui est important, c'est reconnaître la sagesse de Dieu par la vocation. C'est de cette manière-là, bien-aimé. Que si nous tenons bon dans notre vocation, Ce bientôt nous allons vivre le retour de notre Seigneur. Et l'ennemi de Dieu est en train de nous faire reculer. Il détourne notre attention de l'essentiel pour nous faire voir l'accessoire. L'important Ce c'est que Dieu existe. Ce qui est important c'est qu'il a envoyé son fils Jésus Le Seigneur Jésus s'est sacrifié, il est mort, il est ressuscité Il est allé nous préparer une place, il reviendra à nous prendre Il a mandaté les apôtres. Les apôtres sont en train de soutenir l'œuvre du Seigneur. Ils ont mandaté les serviteurs. Le Seigneur revient bientôt. Et nous devons nous préparer pour faire grandir la nouvelle nature en nous. Et nous devons prendre conscience de notre filiation divine. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Amen. Bien chers frères et sœurs, chers invités. Ce soir, je ne suis pas seul. Nous sommes avec l'apôtre François Kanconda que j'ai toujours appelé chers confrères. La chorale peut ouvrir la voie et l'apôtre François va nous servir. Sœur en Christ, bien-aimés dans les seigneurs. Nous nous devons de remercier notre Père céleste pour nous avoir invités à ce service divin. Ces jours, le Saint-Esprit nous rappelle notre vocation. Notre mission est de confesser notre foi en Christ dans le monde. et d'annoncer son message. Ce message qui doit-il l'annoncer? Malako entendu que dans ces communautés anciennes, il n'y avait pas de gens suffisamment instruits. Il y avait généralement des de, de gens simples et pauvres. Et pourtant, les Saintes Écritures nous disent que le message de Dieu est inspiré de lui-même. Et ces saintes écritures nous disent que ce message est utile pour enseigner et convaincre. Il est utile pour corriger et instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli. Et maintenant, on a des gens simples, des gens pauvres. Par qui ce message de Dieu doit être annoncé et enseigné. Alors comme Dieu ne considérant pas la sagesse du monde comme étant une folie, Devant lui, il a choisi les pauvres aux yeux du monde pour que ces pauvres enseignent. Il a choisi ces pauvres aux yeux du monde pour que ces pauvres deviennent riches en la foi. Pour que ces pauvres deviennent l'héritier les héritiers de son royaume et les roms qu'il a promis à ceux qui l'aiment et à ceux qui vont l'aimer c'est ainsi que Jésus-Christ a loué son père en disant j'étais loué pour avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents. et de les avoir révélés aux enfants à ces pauvres. Maintenant que faire quand un pauvre vous apporte un message. Il suffit seulement de l'humilité. parce que les écritures saintes nous renseignent. Je si quelqu'un pense être sage et intelligent, il doit montrer ses œuvres dans le, des bonnes œuvres et dans, le, dans la douceur de la sagesse. Et lorsqu'on est sage, on peut écouter tranquillement la sagesse divine au travers de ces saintes écritures c'est ainsi que pour en a parlé à Timothée tu connais les saintes écritures elles doivent te rendre sage par la foi en Christ frères et sœurs en Christ ne soyons pas complexés nous sommes le porte-étendard de l'évangile de Christ Parce que nous sommes détenteurs des, des de cet esprit de Dieu Qui doivent nous pousser à annoncer le message de Christ au monde. Quel que soit notre rang social. Nous devons toujours tout faire pour que ce message de Christ soit enseigné et que nous puissions convaincre le monde. Que Dieu nous en a encore de plus. Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers invités. C'était bien d'avoir notre apôtre. Souvent, les gens ne savent pas pourquoi Christ nous a appelés. Il nous a appelé pour entrer en communion avec lui. Il nous a aussi appelé pour le servir. Il nous a aussi appelé pour servir le prochain. Et nous allons servir le prochain maintenant à partir de cette terre. Et aussi nous allons servir le prochain dans, dans, dans le, le millénaire de paix comme... Sacerdoce de Dieu. Alors maintenant, parce que nous sommes encore sur terre, regardons tout autour de nous. Comment est-ce que je sers mon prochain Comment puis-je servir mon prochain et le haïr au même moment Comment je peux servir mon prochain et le discriminer au même moment Bien-aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est même la loi de Dieu. Tu aimeras l'éternel ton Dieu. Et puis tu aimeras ton prochain. Faisons un effort bien-aimé. Nous sommes nombreux. Dans de Dieu. Nous sommes nombreux dans la créature de Dieu. Chacun a son caractère. Moi, je peux haïr quelqu'un. Mais... Dieu, son père, ne va pas aussi le rejeter parce que moi je ne l'aime pas. Faisons un effort d'accepter aussi que les autres aussi sont appelés par Dieu. C'est dans l'amour sincère que nous serons en mesure d'être réunis autour de notre Seigneur bientôt. Puisse l'Éternel vous bénir. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant au sommet de ce service divin. L'une des choses que nous, dont nous bénéficions dans l'Église, c'est d'avoir nos péchés pardonnés. Nous devions donc reconnaître nos péchés. Savoir reconnaître ses péchés, c'est savoir rester calme devant l'éternel notre Dieu. Et savoir interroger notre cœur. C'est savoir ne pas chercher les raisons, savoir ne pas chercher à s'expliquer. Mais c'est calme, c'est aussi ne pas rejeter la responsabilité sur l'autre de savoir s'interroger soi-même et, et chercher à se mettre en ordre avec son Dieu. Ce n'est que de cette manière que le Seigneur s'approchera de nous et il va nous pardonner. C'est pour cela que nous allons chanter ensemble pour la repentance.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 Maintenant, je vous annonce le remessage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et que la paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Père Céleste, Dieu miséricordieux, Sois loué et glorifié pour tous tes bienfaits. Merci d'avoir pardonné nos péchés. Merci d'avoir permis que nous puissions écouter la parole. Père, demeure au plus... Proche de nous le plus longtemps possible. Tata, la peine, abîsion, tango, Abrège le temps et envoie ton fils nous prendre. Donne-nous la force de nous tenir debout. Et de ne plus retomber dans les mêmes péchés. Exauce-nous Père, nous te prions. Au nom de notre Sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons terminer le service par la prière. Père céleste Dieu miséricordieux. À la fin de ce moment, nous te sommes très reconnaissants. Merci d'avoir commencé avec nous. D'avoir commencé avec nous et d'avoir cheminé avec nous. Merci de terminer avec nous Écoute maintenant les prières de tes enfants Nous avons des malades parmi nous Nous avons aussi de ceux qui sont endeuillés D'autres qui sont dans des voyages loin de leur famille. Père, rallonge ta main au loin et auprès. près. Interviens pour chaque cas. Regarde cette pandémie qui est en train de frapper le monde. Permet que père que les solutions soient trouvées. Et que l'économie puisse redémarrer. Regarde notre pays. Nous avons besoin de la paix. Nous te recommandons les autorités. Pour une bonne prise de décision chaque fois. Et que ces décisions puissent continuer à protéger le peuple. Père, n'oublie pas les veufs et les veuves. <médicative> N'oublie pas les orphelins <médicative> Ceux qui sont dans des difficultés de tout genre <médicative> Ceux qui ont perdu le travail <médicative> Ceux dont les activités personnelles sont arrêtées <médicatives> Ceux qui ont perdu leur être cher <médicative> Et sur les larmes et donne réconfort bénis aussi les offrandes de tes enfants d'une manière ou d'une autre bénis tous leurs sacrifices envoie notre Seigneur nous prendre. Nous nous lions en prière à notre apport de contre notre apport du district. Écoute les prières de tes serviteurs et de tes enfants. Exauce nous père nous te prions. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit... Soit avec vous tous. Bon zenga, yankorona biso, Yezou Christo, bolingo yanzambe tata, pebo kangmi, monsanto, et tikala na banso. Amen. Je vous prie de prendre place, la chorale va chanter un dernier cantique. la va chanter un dernier cantique.